des cubes pour un duel voilà et des e toujours des e voilà donc j'espère c'est du vidéo vous verra blablabla tiens, vitesse de pas mal on est bien on est bien on est chaud on est chaud toujours je suis mort Non, c'est horreur, c'est horreur, c'est horreur, c'est c'est c'est c'est c'est c'est c'est c'est c'est c'est Bon, bon, bon, 30, bon, 30, bon, 30, bon, C'est bon, 30 30 30 30 30 30 30 30 30, bon, euh, voilà, pour La gamme Comme des Comme Je Je me fais tomber. Pourquoi non. Voilà. Mmh. Pas peur hein. Mais déjà. Mmh. <rire> Alors, on chante, t'es deux deux Non, non, non, non, non, Et, en fait et voilà et maintenant on peut dire bonjour à tout bah en fait on peut dire bonjour au revoir revoir, au revoir bon, je bug ouais je sais je suis content le mec là bas il veut content, je t'aime, au revoir. Mais, mais, mais, mais, mais, mais pourquoi Et Pourquoi j'espère que cette vidéo vous aura plu et eh bien je vous dis n'hésitez pas à liker, vous abonner etc. Merci à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye